La majorité des cas pour ce type de procédure, une anesthésie locale suffit à laquelle on, on réalise quand même une, une sédation consciente du patient mais qui ne nécessite pas en général d'intubation. Donc là on est sur la phase de repérage préparatoire au traitement une première acquisition a été réalisée euh, sur le patient permettant donc de bien délimiter la tumeur à traiter et le reste euh, du parenchyme rénal. Cette phase préparatoire est capitale pour euh, la euh, bonne réussite de la procédure, permettant de euh, définir le trajet des aiguilles de traitement depuis euh, la périphérie de la peau jusqu'au niveau de la, de la lésion et c'est vraiment euh, ce temps préparatoire qui va nous permettre de gagner un temps considérable après. Or, hormis la, la tumeur, on a aussi la question des organes à risque qui sont euh, à proximité et là c'est essentiellement le tube digestif, à savoir surtout le, le colon qui est tout contre euh, la lésion et qui nous faudra donc euh, séparer on verra tout à l'heure, on a une technique donc, de dissection qui permet d'éloigner ces organes à risque. Donc, tout ça est pris en compte dans l'installation du patient euh, et dans la définition du trajet des aiguilles. C'est finalement une planification du traitement que l'on fait sur ces euh, premières images. Donc là, Nous avons défini l'ensemble des positions des aiguilles que l'on va implanter, à la fois leur direction, leur profondeur et le point d'entrée au niveau de la peau. Donc, ces points d'entrée vont être reportés sur le patient par le manipulateur hein, à l'aide de, de feutres. Donc ça va nous servir nous, de point de départ pour le, le traitement. De toute manière, en cours d'intervention, on refait de façon itérative à chaque fois des imageries pour vérifier le trajet de chaque aiguille. Donc, voilà comment se présente Donc, une aiguille de traitement. Donc, on a à la fois une, une longue aiguille hein, qui fait 20 cm, qui est protégée par une gaine plastique. C'est des aiguilles creuses et donc fragiles. Et de l'autre côté, on a donc une, une fiche qui va pouvoir venir s'implanter au niveau de la machine. Donc, les aiguilles sont testées dans un, dans un pot euh, d'eau, hein, c'est de l'eau stérile, qui va permettre de vérifier que les aiguilles congèlent bien sur la totalité de la longueur requise, c'est-à-dire 4 cm pour ce type d'aiguille. Donc on a un glaçon qui se forme, c'est exactement la même chose qui va se passer ensuite à l'intérieur du patient. Là, on réalise une petite incision au niveau de la peau. qui va permettre le passage plus aisé de, de l'électrode. Et ensuite, donc, je me sers de mon aiguille, de ma première aiguille de repérage pour connaître la direction que je dois donner à l'aiguille de traitement. Voilà. Donc avec les données de ces images de contrôle, je réajuste la position et la direction de l'aiguille. J'avance de 2 cm, à peine, et on refait un nouveau contrôle. Ensuite, on fait de même avec les quatre autres aiguilles qui sont positionnées, à chaque fois sous contrôle de l'image, et on obtient au final une répartition homogène des cinq aiguilles à l'intérieur de la tumeur. Ensuite vient le moment de réaliser la dissection pour permettre d'éloigner le côlon. Donc, là, on met en place une aiguille avec un cathéter qui vont nous servir pour disséquer l'espace entre le rein et le côlon. Voilà. Donc, petit à petit le côlon est en train de s'écarter et on a la chance que le gaz diffuse le long de, diffuse le long de la tumeur et vienne aussi repousser l'intestin grêle qui se trouve en avant. Donc là le traitement est lancé, on va voir petit à petit un peu de givre apparaître sur donc, la gaine des, des aiguilles Là le traitement est bien codifié, il y a 10 minutes de congélation puis 10 minutes de réchauffement passif, c'est-à-dire qu'on arrête juste la congélation, puis une minute de réchauffement actif. Ce cycle comprenant congélation puis réchauffement est répété une deuxième fois. Là on est en train de réchauffer activement les aiguilles en faisant passer de l'hélium ce qui va permettre de retirer une à une les aiguilles. Et on refait un dernier contrôle en imagerie où l'on voit euh, en négatif euh, le vide laissé par ces euh, aiguilles au sein du bloc de glace qui est encore présent et qui va petit à petit euh, se réchauffer puis disparaître. Donc là on voit bien les, les différentes phases avec la première phase de congélation qui apparaît en bleu. Hein. Cette phase de réchauffement passif qui est en blanc, la petite bande rouge qui est le réchauffement actif et puis la deuxième phase de, de congélation en bleu et à la fin on fait uniquement un réchauffement actif pour retirer les aiguilles et puis bien sûr le reste du temps qui s'écoule ensuite réalise le, le deuxième réchauffement passif.